Comment le Crédit Agricole agit chaque jour en Mayenne pour ça faut fasse un gros En accompagnant la dynamique locale, en favorisant l'emploi, en participant à développer l'autonomie alimentaire. C'est ça, agir chaque jour dans votre intérêt et celui de la société.